Salut, vous l'attendiez enfin. Le Zabdomine Craft. Enfin J Vous pouvez dire merci à ce gros con qui s'appelle. Dark Silence. Mmh, ouais, ça a du sens, ouais. ouais. Et hey, bonjour tout le monde, c'est Mr. Ça faisait longtemps et aujourd'hui c'est reparti pour le second setting avec, avec... Dark, Silence. Dark Silence et bien sûr deux autres nouveaux personnages. Eh hey, mais qu'est-ce que vous faites là C'est une propriété privée Cassez-vous Cassez-vous Cassez-vous ouais. On est et en... je crois qu'on va faire une scène de ménage. Alors, euh, pourquoi on, on est maintenant dans une mine Quoi Parce que on s'est fait attaquer dans le dans quelque part et donc voilà maintenant on est dans une mine pour chercher du diamant et merci enculé de l'avoir tapé et je fais un nouveau skin allez hop c'est parti pour l'aventure bon on va faire quoi alors euh, bon je vais aller à la mine qui veut aller avec moi moi euh, j'ai besoin de bois. Donc deux sur un, tout le monde va dans la mine. Arrêtez votre mot. Alors, euh, moi je suis dans la. Oh, il y a de l'eau. Bois de l'eau. Oui. Le... J'ai envie de dire une phrase. Bois. Bois. Bois de l'eau. Bois. Bois où ah mais casse-toi Oh oh oh C'est un autre passage! Super, on a trouvé l'idée au trésor Accepte le CP, stop D'accord C'est la dernière fois, je vais faire songe C'est bon T'as une dernière fois, je vais faire songe Oooooooh Viens Est-ce que j'ai récupéré Du sucidaire Ah Du suicidaire tout par terre suicide bonjour. Bon qui suis pas fan de taille plutôt <rire> que lui c'est quoi tu ah, eh. c'est ah, qui, qui qui a qui... chanté de quoi j'ai un... dit suicidaire tout par terre moi ah, c'est qui qui a dit euh, c'est qui qui a dit bois euh... c'est qui qui a dit euh, suicidaire par terre c'est moi bah, tu sais quoi tu chantes tellement une casserole que même Madonna ne veut pas t'engager pour euh, chanter avec elle oh Mais que... oh. moi, hier soir j'ai chanté Akuna Matata. Moi ouais, j'ai chanté. Okay, euh, qui... la... J'ai euh, Avec la boule. Je me suis pas avec la boule. <rire> balle, puis, moi, moi, vite. J'ai trouvé de l'or, il me faut une pièce en, en, en fer. J'me... J'me... J'me oh le la... La... Blou, blou, bah, <rire> mais que off ça me. Science. C'est qui qui veut rencontrer Hitler euh, pas moi, je, déjà je le vois dans les Rap alors pas besoin de... Bon, ça... Non mais j'ai entendu, euh, j'ai envie de rencontrer Hitler Aïe ah, Carrément C'est qui qui a dit ça C'est pas moi bah, Qui a dit quoi euh... Euh, Celui qui a dit, euh, qui veut voir Hitler, bah, regarde les Rap Battles, regarde la parodie Gangnam Style, ou regarde les autres parodies de Hitler, et regarde la seconde guerre mondiale, tu verras ce sera à qui. Wow, oh, bienvenue Professionnel de bien Internet bien. Il y a un squelette avec une araignée en tant que cheval. Bigot button of science. Ça veut dire quoi Big red button of science, ça veut dire gros bouton rouge de la science. Tu vas falloir chez le manuel. hop, maintenant slash Qu'est-ce que ça veut dire ça C'est pas moi Mais ben, tu sais quoi J'avais un poulet. Et ben, maintenant, maintenant tu l'as plus Tu ne pas la manger. Euh... Bah, tu l'auras pas. Tu ne pas le, mon poulet. <rire> le mec quand moi il te cache, comme Je suis super bien caché. Ah merde. <rire> Mais arrête, arrête, arrête, arrête, c'est pas cool mec. Arrête, arrête, arrête De ose Ose Ose Ose Ose Vas-y, j'ose, j'ose, j'ose, j'ose, ose Vas-y, j'ose, j'ose Mais j'ose, mec, j'ose Tu vas mourir avant Tu vas mourir avant Tu vas mourir avant Tu vas mourir Ouais Mais quoi de moi silence. Ah, c'est en, en train de cramer Et pas, je t'ai fait un autographe, je t'ai fait une dédicace. Mais arrête ah, de mettre... Spéciale dédicace au 15-18. Ça oh, bah, va les couilles. Je veux jouer à Donkey Kong. Oh, regarde, regarde, je vais sauver la ah, passage. Elle je vais la C'est -ce -ce a... Mario C'est Mario, hein. allez, vas jeu Non, je suis le seul, je vais essayer de T'arrêter. Attends, là je suis là-bas, attends, je vais te mettre un tronc d'arbre. Ah oh, je t'ai raté C'est la, la merde quand tu joues hein Eh hey, de quoi Eh de quoi T'as augmenté Ok, attends mais Ah il y a un mini zombie ils, ils font mal les mini-zombies, ah ouais, sérieux Ils sont tellement rapides. rapides que tu que tu, peux, tu les vois pas arriver, c'est ça. Quand tu veux acheter le nouveau Call of Duty, bah tu te le choppes en premier Y'a à moulier, viens je vais mettre, je vais mettre cette musique, j'ai les trois t'inquiète pas Bon mais faut pas le frapper au tonneau, il, hey, il attendez vient, Il vient, Et quand même, l'objectif, c'est de trouver du diable, c'est bon. retourner dans le Je dans le Non, non, non mais c'est sérieux quoi. Je qu'elle me tape là. Quoi? Pour... What? Pour pour échapper à Picard, mais je t'ai rien fait. Je un, euh, pas touché. Mais... Voilà quoi. C'est le... moi plutôt qui est tombé dans la lave. Lui, il, est... il a sauvé son cul quoi. Écoute, pas de t'embêter. Fire. Pa papa papa, ah. papa, papa. <rire> ah merci Tout ça, les limite, tomber dans la lave. Hein, comment ça se fait mais, Je peux pas. Ah mais c'est tout en haut oh, bah, ouais. bah, Ah ouais Bah oui, oui. J'ai trop de chance parce que moi j'ai trouvé du... Du... Poussière de limiti. Non Ouais, putain, no sense. <rire> oh, ça putain, mmh, le je... carte, et moi, on est les seuls je pense. Okay. Piquen, ça va okay. aussi. C'est toujours en hiver, Non. Oh, mais vous ne laissez tout le temps. Hein. Tout le temps alors vous êtes des. Des des des des... Non Non Non Je suis mort Il y dans C'est ouais. même pas vrai ouais. C'est même, même pas vrai Il y avait même pas un Pikmin Ok Ça commence dans 3 Attends, attends Je Ça commence dans 3 2, 1, c'est go T'as vu, vous êtes sur contre moi, c'est que que Moi, je à moi Je à je Non la Ça ne trompe pas les gens Les gens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 c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça va plu pouce pouce bleu et commenter et mettez vos bobs si vous voulez et ensuite et c'est partager et ensuite euh, euh, bah, ensuite euh, partage... allez, sur mon... allez sur le twitter etc. Allez, je vous laisse et, je... Et, surtout, et surtout je vous laisse avec mon petit voilà et je vous dis à ciao allez Ciao C'est moi le Salut. Bah, attendez, est-ce que je peux avoir moins de bruit Je peux avoir... Euh, pas de bruit s'il vous plaît. Allez Ciao oh. En fait toi Monsieur le président. Merde quoi <rire>